la Minute des Chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui on parle de Shaman de Maxence Fermine. L'histoire à Dellut dans le Minnesota. Dans ce court roman, on fait la connaissance de Richard Adam, un homme bourru et solitaire aux racines de Lakota. Charpentier du ciel, il travaille sur les gratte-ciel. Vous savez ce que l'on dit des Indiens Il paraît qu'ils n'ont pas le vertige. Mais ne serait-ce pas qu'ils sont simplement courageux Au décès de sa mère Taloula, Richard part dans la réserve de Pine Ridge sur la terre de ses ancêtres, dans le Dakota du Sud, afin d'y déposer ses cendres. Il tient ainsi à honorer sa promesse. Complètement déraciné de ses origines, ce sera un choc de découvrir la réserve où l'alcoolisme et le chômage font des ravages. Il fera la connaissance d'une tante inconnue auparavant, qui héberge une ribambelle d'enfants abandonnés. Elle vend de l'herbe pour les nourrir. Elle informe que pour le rituel en mémoire à sa mère, il devra faire appel au service d'un chaman et d'une rêveuse. Cette dernière fabrique des charmes de protection et prie pour la paix des âmes. À leur contact et au travers d'autres rituels, s'éveille peu à peu ses propres capacités chamaniques. Il se souvient alors de sa propension naturelle à soulager les douleurs, déjà quand il était enfant. Des visions dans son sommeil surgissent. Au fil des jours, il comprend d'où il vient et amorce sa propre reconnexion. Dans ce récit introspectif, Maxence Fermin dépeint avec brio la fracture sociale indienne au XIXe siècle, dès l'arrivée des colons américains. Toujours d'actualité aujourd'hui,